David Lee. Euh, donc il, il te rejoint avec les autres, euh, avec oui. son avant-bras en moins. Coucou, coucou, tout le monde, je crois qu'il nous avait fait faire un jet de, de saigne du coup. Pour ouais ça. quand même. Non mais c'est pas une blessure quoi, c'est net, c'est normal, possible. il a toujours eu un moignon tout le temps. Euh, donc c'est <rire> terrible. Euh, un petit jeu de santé pour tout effectivement. Et suite à ça Suite à tout ça, euh, marre euh, de, faire, euh, de voir que Captain venait de perdre un bras pour rien, voir que les autorités ne. on peut rien leur dire car ça ne servira à rien. Et Brian Slim ayant, dans, dans un dernier souffle, avant de mourir, euh, crié à ses gardes protéger le podium. Voilà. Euh, Nous avons décidé de jeter un œil à ce fameux podium. Euh, par un plan très simple, vu qu'on pensait que euh, les sous-sols de euh, l'amphithéâtre étaient reliés à la maison de Brian Slim, mm -hmm. on voulait créer un, un brouhaha, un... une diversion monstrueuse du côté de la maison, faire sortir donc tout le monde du sous-sol euh, du côté de la maison et descendre le maximum de personnes possible tout en restant protégé à distance à l'aide d'un sniper, de grenades, de choses comme ça. Euh, pendant que du fait de cette diversion, d'autres personnes pourraient aller récupérer, ou du moins savoir ce qu'il y avait de spécial sur ce podium. Donc euh, une fois le plan euh, réglé comme ça, nous avions euh, attendu la nuit. Euh, Jesse s'est éclaté à lancer une grenade dans le jardin de la maison Slim, tout en escaladant une ou deux maisons avant pour y arriver. Euh, ainsi, la grenade pétée, il partit devant pour euh, retourner au volant de la voiture et euh, surveiller que nos amis, euh, s'ils récupéraient quelque chose ou sortaient quelque chose rapidement, ils puissent le récupérer euh, le plus vite possible. Euh, pendant que mon personnage en profitait pour désinguer toute personne qui mettait le nez dehors euh, de l'autre côté de la maison. Euh, du coup, il y a eu 3 ou 4 victimes d'affilée euh, du ah ben, côté de la maison. Les différents gardes sont sortis, armés, effectivement. Euh, Et euh, euh, échange de coups de feu, grenades, bon, ça n'a pas été très propre. C'était pas très propre du tout. Des têtes ont volé, des bon, bras ont été arrachés, bref. Que c'est brouillon, <rire> les armes. Et euh... pendant ce temps-là, dans la salle de pendant réunion du futur. Euh, pendant ce temps-là, euh, nous avons eu euh, Mike et euh, Captain qui euh, ont été jetés un œil au podium pendant que Nicolas était vaillamment euh, à l'affût au volant de la voiture. Ah, <rire> Prêt à décamper au, au moindre problème. Mm -hmm. euh, donc, euh, une fois arrivés au podium, la seule idée qu'ils ont eue, c'est on le casse. Euh, ils tout à fait ont, ils ont brisé. Ils ont brisé, ils le, podium ont brisé, podium. Ils ont brisé le podium et euh, euh, ont trouvé dedans euh, deux, trois, euh, non, si, deux livres, et deux, deux, ou, deux trois ou trois livres, livres, trois livres euh, dedans. Plus ou moins de temps. Ils n'ont pas pris le temps voilà, d'étudier sur, sur place. Ils les ont, ont apportés à, à juste, Ils les ont justement confiés à Jessie qui les a amenés à la voiture pour attendre les ou, ou Et, Et eux, de, ce, de leur côté, commencé. ont attaqué. Euh, Et eux, de leur côté, se sont dit bon, on va descendre. Il y a un sous-sol. Allons-y. On sait pas ce qu'il y a. On y va. On est curieux. Voilà. Allons-y <rire> avec des grenades. Les sous-sols, c'est sympa, il n'y a jamais de problème dedans. C'est jamais problématique les sous-sols. Donc, Toulouse, on sait bien, mais les sous-sols, c'est l'endroit le plus safe au monde. Oui. Tu fais le scénar de la maison hantée dans Toulouse, le scénar d'initiation classique, l'endroit le plus safe, c'est le sous-sol, la cave. Sous c'est safe. <rire> C'est safe, il n'y a pas d'issue, es sur terre, as euh, des fantômes, tout va bien. Il descend au sous-sol, euh, au premier croisement, il jette un œil. Il savait de la part de Nicolas qu'il y, y aurait, euh, qui aurait probablement des gardes, des gardes derrière le premier virage. Il jette un œil, il voit une personne. Premier réflexe, et ils ont pas hésité. on lâche une grenade. Chut, hop, grenade. Des morceaux de jambes, de tête qui volent. Donc, euh, ils étaient plus ou moins sûrs que la personne euh, avait explosé, était plus était, vivante. Était, était vivant. Ils passent, euh, ils trouvent une deuxième personne blessée qu'ils achèvent. Qu'ils achèvent, oui, justement. Et ils commencent à se balader dans le complexe. Ils commencent à se balader hein. et se rendent compte que ben, c'est assez du, grand déjà. C'est grand et que les. C'était des cadrans de portes sans porte. Oui, c'était des, des portes seule. de Oui, voilà, oui. hormis une porte classique, il y avait des, des portes de sécurité en fait qui étaient constamment ouvertes, oui, euh, ça, mais un inquiétant. Caractère. Voilà, euh. donc c'est des cadrans de porte. Donc euh, ils voient cette porte, ils essayent d'ouvrir et ils entendent de l'autre côté c'est qui C'est pas grave, déclenche la l'alarme. Ils avaient vu juste un truc que de l'autre côté, il y avait une machine plus ou moins bizarre qui faisait des bruits euh, qui, qui, géantes qui avec des piottes qui clignotaient. Euh, une sorte d'ordinateur géant, géant mais, mais relativement que, incompréhensible pour incompréhensible euh, des personnages pour euh, de, des de cette époque. Euh, suite à ça, ils voient les, les cadres de porte se fermer d'un seul coup. Petit à à suite, petit. La, suite à l'alarme. Hein. Ils se mettent à courir elle, comme elle, jamais. Ouais, voilà. euh, pendant passé, en se porte, baissant les portes en train de se fermer, en train de se fermer ils arrivent de à, à l'escalier. Euh, hein, C'est ça, ils ont un escalier de justesse. Le monde euh, 4 à 4, lâchant les grenades. Je derrière, crois qu'ils avaient euh, lâché les, lâché, les oui, grenades. Je crois qu'ils ont, oui, ont les lâché les grenades. Pour qu'on va plus vite, bien sûr. Ouais, après, après, euh, <rire> Euh, se retrouvent derrière la dernière porte de sécurité donc ils sont passés euh, ils en se jetant en dessous hein, et, euh, et mont monte à l'étage sortent, sortent de la salle de réunion rejoignent la voiture où et Dési attendent et euh, vous tefoncez effectivement sur le toit et nous sommes partis, euh, tous partis après avoir, euh, euh, avoir donc fait flamber la maison le sous-sol à coup de grenade voilà sommes toutes une mission encore bien propre Totalement <rire> et Une croisade réussie, hein, puisque, ah, bah, y a euh, plus le lendemain, le lendemain, pas de nouvelles de euh, Observer le Futur, même pas que ça existait. Non, non, euh, non, ça, plus personne n'en parle, parle, parle, aucune tentative de réunion euh, et uh et et pas d'infos chez la police, donc euh, nous ouais. avions pris ça pour une réussite de notre croisade, sauf que. Pas de Carl Stanford. Sauf ouais. que Carl Stanford, toujours... Euh, disparu. Euh... Donc, fin de ce scénario. Oui, euh, tout à fait. Euh, relativement mortel, hein, des deux côtés, pour être honnête. Hein, parce oui, que non, les personnages ont perdu du monde, qui, mais il y a eu valoir. des grosses baffes dans l'autre sens. Donc euh, voilà. <rire> On a bien rendu. Nos <rire> héros se retrouvent avec différentes pistes. On se retrouve avec différentes pistes, du coup, avec euh, donc, veux, un ou deux livres et euh, quelques feuillets qui nous parlent et nous apprennent à nous servir d'un disque et d'un arc que on aura un peu plus d'infos dans un livre qui se trouve être l'arc de Vlactosk et le disque de Rélier. de dur, hein. Oui, c'est du Ctenou qui servirait plus ou moins à remonter une cité perdue dans l'océan dans les eaux du Pacifique tout simplement. Euh, dans le livre on apprend aussi euh, quelques infos sur une tribu indienne euh, les Optek euh, dans le Canyon du Diable qui aurait plus ou moins travaillé ou du moins aidé euh, des sorciers on n'en sait pas plus à ce propos euh, le livre est signé de la main de A -Smith. donc euh, encore A Smith on... Oui, trouve... Non, on avait déjà eu un livre avec euh, je crois, un peu plus tôt. C'était un autre nom Bon, on t'en <rire> euh, C'est euh, pas grave. Voilà. Donc, euh, et euh, bon, en bon, même bon. temps de ça, nous avons récupéré une lettre d'un certain Hancock euh, qui s'inquiétait euh, pour son nom, qu'il n'avait pas eu de nouvelles depuis un moment. Euh, il était parti vivre en Écosse, mais. Plus de nouvelles, sachant qu'il faisait des recherches plus ou moins euh, bizarres et liées euh, lié, euh, de près ou de loin à, euh, à cet arc et euh, ce disque. Euh, Lee lui avait passé euh, les, les coordonnées de euh, Monsieur Worcester, Jesse, donc, donc euh, Jesse, du coup pour euh, plus ou moins enquêter sur euh, la disparition de son oncle. Il y avait reçu quelques lettres plus ou moins bizarres de son oncle, bah, on peut dire ça comme ça. Des lettres inquiétantes, puis euh, une dernière non. lettre nettement fausse, euh, lui disant de ne pas s'inquiéter, de ne plus avoir de nouvelles, etc. Mais voilà. cette lettre paraissait bien évidemment fausse et donc écrite par peut-être quelqu'un quelqu qui aurait autre. voulu du mal à son oncle. Okay. Euh, et donc il demande demande... D'aller enquêter en aller Écosse, aller enquêter pour, eux, en Écosse. Euh, pour rechercher des nouvelles de monsieur Hancock et de son collègue, de son collègue. Euh, Juste avant ça, nos euh, héros, comme tu dis, nos Mon enquêteurs, enquêteurs. Euh, nos condamnés. <rire> <rire> non condamnés pour certains, oui pour d'autres, hum. ont préféré euh, récupérer un maximum d'infos sur euh, ces fameux Indiens et. Euh, essayer de trouver un moyen concret de les combattre, parce que bah, les balles, ça fonctionne sur certains, mais pas sur tous, on s'en est rendu compte, et on voulait un moyen plutôt ah, surtout efficace. Surtout que ces indiens, ça parlait de démons, de, voilà, voilà, ça de capturer de, des âmes dans des... De, dans certaines statues, on pouvait y enfermer des âmes de démons, voilà. que on n'était pas Trop chaud, euh, certains ont dit bon, bah, y allez, on va aller au Canyon du Diable, et puis d'autres ont dit non, bon, mais on nous propose un taf euh, en Écosse, on va aller en Écosse. Mais avant euh, ça, petit détour à Arkham pour voilà, récupérer pour plus ou moins d'infos euh, et euh, faire, faire, faire un recherche. petit adieu à euh, Winifred, euh, oui, qui petit, était un, enfermé, qui là est effectivement enfermé dans, dans, dans l'asile d'Arkham. Donc euh, il passe s'occuper euh, de lui et payer un an de tartine. Les connaisseurs euh, euh, savent euh, à quel point c'est bien. Euh, <rire> ça, ça, ça, ça déchire Arkham comme ville. Et nous voilà donc au bout de ce deuxième chapitre sur 7. Hein, ce deuxième chapitre s'est trouvé être étonnamment plus mortel. Comparé euh, au premier ou ouais, ouais -à non, est... vieux, Assez violent, bah, trois d'un coup en plus, donc c'était terrible, deux qui sont condamnés qui, viend, coup, euh, qui sont là mais deux qui à savent qu'ils pas très loin. de la séance d'après qui se retrouvent euh, condamnés. Euh, qui condamnés. Euh, ça, a été, ça a été douloureux, euh, ça, on sent qu'on est dans une campagne de niveau vénère, oui et un interne, effectivement, ça commence à coûter cher en investigateur. Euh, ton avis euh, hors, euh, hors jeu sur euh, bah, sur ce scénario en particulier mais même sur la campagne jusque là euh, puisqu'on n'avait pas eu ton avis sur le premier chapitre sans blague c'est mortel <rire> ouais, c'est mortel <rire> euh, euh, euh... non plus sérieusement ça a beau être une ancienne campagne et euh, je suis pas un gros joueur de toulouse de base les trois quarts des scénarios de toulouse que j'ai fait c'est soit avec toi bah, soit avec ben qui lui aussi est un gros euh, lui c'est un, un ancien. Euh... Du... Alors il aimerait pas que je dise ça, un ancien de, du meugetage de Cthulhu quand même, hein, depuis voilà. 1 Mais euh, pour quelqu'un qui n'est pas un joueur de Cthulhu de base, franchement, ouais j'apprécie bien et euh, je m'attendais à que ça soit mortel, pas à ce point-là. <rire> <rire> ça, voilà, ça a été douloureux et... pour toi, ça a fait, ça a fait deux euh... coups sur coups quasiment. Enfin. Le personnage ah. est condamné. Il est un moment là, un tu con... le joues. Hein. Tu le joues quand même, tu le joues, tu joues plus encore plus... d'ailleurs. bon Plus ah, beaucoup, de... Plus beaucoup de pilules. Euh, <rire> voilà, les pilules diminuent rapidement, mais, euh... mais bon, après, c'est peut-être une démarche intéressante. De jouer un personnage qui sais, se sait oui. condamné, ça permet d'avoir des réflexions très très différentes. Il, est... Il, est bah, condamné. Il a une horloge au-dessus de la tête. Au... C'est plus qu'une qu épée de. Ouais. Au lieu de la jouer, je me la retiens tout le temps. J'avoue que ça m'aide à plus ou moins faire. Bah de toute façon il y a les condamnés, allez on va faire les coups Ouais ben, euh, chercher, chercher la réponse un peu plus, donc ça c'est bon. <rire> euh, Voilà donc ton avis sur, ouais, sur cette campagne, euh, euh, vers quoi tu penses qu'on se dirige Qu'est-ce que tes euh, euh, attentes Cette et... campagne je la trouve vraiment excellente. Je... Il y a peu de campagnes auxquelles je m'accroche autant que ça. Euh, sachant que de base je... je suis dans trois campagnes de jeux de rôle totalement différentes les unes des autres. Euh, pour les autres, c'est euh, du Pathfinder et euh, Chronique Oublié que j'ai arrêté parce que bah, je ne supportais plus la campagne et euh, pour moi, c'est trop carré pour euh, le ça. style de joueur. Mm -hmm. euh, sinon, pour du tout, franchement, j'adore. ouais je, euh, Et quoi tu t'attends pour la suite -ce que tu, Je m'attends à l'amendement de mon personnage, que... ouais, ça c'est sûr. Ça, <rire> ça, va être, ça va être inévitable. mais hein, euh, euh... Hein, Je... Le seul truc que je me pose comme question, c'est euh, le monstre du premier, du premier scénar, où il est passé. Le truc qu'on avait dans le cercueil, il est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est toujours le truc que je me pose, la question de « est-ce qu'un jour on le reverra »« Est-ce qu'on ne le reverra pas ?» Je m'attends à le revoir à un moment ou à un autre. Même sans le savoir, hein, je m'attends à, à le revoir. Sinon, euh, vers où on partirait je sens qu'on qu est proche de soit faire une grosse connerie, soit, soit tous finir fous. <rire> ok, euh... Au point où on en est, oui, je pense que on a déjà pas mal de choses. On devrait pas tarder à, à soit claquer des personnages dans la folie, soit... Oui, c'est possible. Euh, et enfin, est-ce que de ton point de vue de joueur, tu aurais des conseils à donner à, à un maître des jeux qui voudrait se mettre à faire jouer les des ombres de Westworld, donc là bon, on est es au début du troisième scénar, hein, euh, en, Je... en temps de jeu réel. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose bah, que toi t'as rencontré qui s'avérait diffi une difficulté ou qui euh, s'avérait choses... une difficulté avec toi du monde Par contre, un truc, c'est si euh, quelqu'un veut se mettre à jouer du tout, il faut pas avoir peur de tuer ses joueurs. Au contraire, faut aimer ces les personnages. Tu pas les joueurs, <rire> c'est pas ces bien. C'est pas bien de tuer les joueurs. Euh, après, on a pu assez drôliste euh, Donc, mais, euh, faut tu pas, es avoir tu es les pour pas avoir peur investigateurs. pas avoir peur du tout. Que... Bah, je pense que, ouais, sachant que, bon, voilà, hein, il est toujours possible de un peu retenir les coups, mais c'est une campagne mortelle. Voilà. Euh... Retenir, c'est faisable, mais quand un ah, personnage est condamné, il est condamné. Euh, il, il faut que ce soit le cas, des fois. Bien, eh ben on en arrive au bout de, de ce résumé de, du deuxième scénario. Merci à toi, Shona, d'être venu ben, participer. Merci à toi de m'avoir accepté devant la caméra. Ah, bah, <rire> avec grand plaisir. Euh, on se retrouve tous bientôt bah, pour un suivi du troisième scénario. Hein. On enregistrera ça dès qu'on a terminé. Je ne sais pas, ce sera avec toi, avec Ben, avec vous deux peut-être, ou, ou avec encore eux. un autre joueur. <rire> on verra si, si, si les autres joueurs de la campagne se sentent de, de se prêter au jeu de la caméra. Euh, D'ici là, bah, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, me suivre sur Twitter et n'hésitez pas comme d'habitude un pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir. Portez-vous bien, faites plein de jeux de rôle, tu as un mot à passer bah, Non, on va à la prochaine et bonne partie à vous si vous jouez. Bon roleplay, ciao les relis.